Comme vous l'entendez, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui il y a un duel. Avec Cameron. Avec India. Avec Olitina. Avec le Rax. Vous êtes sur Fresh. C'est le duel. Des chroniqueurs. Fresh. Allô? Ben moi je vais gagner parce qu'en fait, mon freestyle vient tout droit du Québec. So c'est ça. Vous avez aucune chance. C'est moi qui vais gagner. C'est moi. Salut! Ok, alors pourquoi je vais gagner Parce que j'ai des connaissances en chimie que as pas. parce que je vais pulvériser mes adversaires et mon freestyle va être trop lourd. Je vais gagner. Je vais gagner parce que je suis né pour ça et comme mon dieu, j'écrase mes adversaires. Je vais gagner parce que je suis fort, parce que je suis intelligent, parce que je suis la tête et non la queue et euh... aujourd'hui est un jour spécial parce qu'aujourd'hui c'est le défi des chroniqueurs on verra qui est le meilleur chroniqueur de fresh on a sélectionné les meilleurs chroniqueurs désolé pour ceux qui sont pas sur le plateau on a sélectionné les meilleurs chroniqueurs et ils vont s'affronter dans des duels acharnés et nous verrons qui sera le gagnant et le gagnant aura un magnifique cadeau que vous à la fin. on va accueillir nos comment est ce qu'on vous appelle les les, les, les, les, challengers. Yes. Les, les challengers, les challengers, les personnes qui relèvent le défi. Yes. On va commencer à acclamer Qui va être présent en premier dans ce duel des chroniqueurs de Fresh Moi, parce que je serai la gagnante. <rire> bienvenue, Dira. bienvenue. Bienvenue Indira, comment ça va Ça reste super. Est-ce que tu es prête à gagner Prête à tout ramener. Qui est le chroniqueur que tu vas battre aujourd'hui Quelle est ta cible aujourd'hui Oli China. Ça commence bien pour Oli. Ouais. On va présenter alors Oli qui a mis des Linatario X pour mieux voir les péchés de ses ennemis. Oh oh oh alors, comment ça va Oli Ça va très bien. Ça va très que, bien. Alors, qu'est-ce que qui est ta cible aujourd'hui Ravi pour ma victoire. C'est le rat. C'est le Rat Oh le scélérat C'est le rat. c'est le Rat, c'est le rat. Oh. Oh. Le Rats, j'espère que tu vas bien Steven. Va. On peut acclamer pour Steven, on peut acclamer pour Steven. Bienvenue Steven dans ce concours des chroniqueurs, le duel des chroniqueurs de Fresh qui ouais. gagnera, qui sera le Roséli. Est-ce que ce sera toi, Steven <rire> Oui, oui. oui. ce sera toi Steven. Oui. tu peux parler plus fort Oui. C'est moi qui gagnera ce duel. Ils ont déjà perdu d'avance. Oh. oh Un oh. petit verset pour déclarer ta victoire euh. C'est plutôt parce qui me fait Oh Et es qui est ton adversaire aujourd'hui C'est <rire> <rire> Cameroun Bienvenue Cameroun Comment ça va, Cameroun Ça va très bien. Ça va. Qui Es-tu prêt à à, à, à. à tuer quand même, on va pas aller mais à non. vaincre aujourd'hui Est-ce que tu as une cible Est-ce que c'est les trois Ta cible, toi tu prends ouais, les trois c'est les trois. Les trois, tu es je venu je pour, gagner, pour, gagner. Je je pour gagner aujourd'hui. Je suis venu pour gagner. Je vais vous expliquer comment est -ce que ça a fonctionné. Vous voyez que j'ai je... ah, mis une casquette. Voilà, c'est 2021. On y yeah. va, on y oh, C'est oui, moi Allez. qui ai écrit, si vous n'aimez pas mon écriture, que Dieu vous bénisse. Après. Steven Indira Oli Cameroun. Nous avons ces quatre. Cameroun. Nous avons ces quatre prénoms-là. Et nous avons différentes manches. Vra ou mmh. mmh. mmh. mmh. Quiz culture générale mmh. Toutou. Tout tout tout. tout. Let's kick à la fin Toutou. Tout tout tout. tout. Qui d'entre nous Tout. C'est quoi le dernier jeu encore Tu ris, tu perds Tudou. Et à la fin, nous élirons donc un vainqueur. On bah, on va pas l'élire. Celui qui aura le plus de points. Okay. Yes. Celui qui aura le plus de points gagnera un merveilleux cadeau. Wow. Est-ce que vous êtes prêts à rire et vous êtes prêts à <rire> voir qui sera le meilleur d'entre eux yes. Yes. Yeah. Yeah. Et on a aussi un merveilleux public aujourd'hui. Wow. Supportez les chroniqueurs. Bon, avant de commencer rapidement nos jeux, la première question que je vais poser à mes très chers chroniqueurs, comment vous le sentez Vous sentez la victoire Qui peut, va, qui, qui marche par la foi ici Qui peut déclarer non. sa victoire non. Ok, vous allez tous voir qui veut déclarer sa victoire moi. publiquement et on va voir à la fin. Steven, je te laisse. Je déclare au nom de Jésus que oh. je garde. sais plus que vainqueur. Il dit Amen. Il dit, amen. <rire> dit amen. <rire> Ça commence réflexes, amen. Amen, Amen, Amen. Je ne <rire> peux pas me contrôler. J'ai entendu Jésus, je dois dire Amen. Oh. Donc tu, tu sens que tu vas gagner Non, c'est même plus. Je sens, je sais. Tu sais. Oli, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu en face de lui. Est-ce que tu crois aussi en ta victoire Bien sûr, je le crois, je le sais, je l'ai déjà visualisé, donc. Euh, bon. ah, ah, ah. Ah. Cameroun. Qu'est-ce comment est-ce que tu, comment est -ce que tu <rire> le Cameroun Comment est-ce que tu le sens Tu sens la victoire non, je le sens bien. Ouais. Tu le sens bien Yes. Oh. On va pulvériser les adversaires. Oh. Oh. Pulvériser, c'est un terme qu'on emploie pour éliminer les cafards. Steven c'est Ça, On va le dire à toutes les télévisions! Il me <rire> dira, Mouela, comment est-ce que tu sens? Mm, je sais que je sais que je sais que la victoire est déjà à moi! Waouh! Waouh! Wow, wow. En anglais, je sais que je sais, comment on dit? <rire> yes! Amen. Amen! Yes! Bon, alors, on va commencer, guys, avec un mm. premier jeu. Mm. On va commencer à entrer dans le vif du sujet. Le premier jeu, j'ai des questions. C'est bien, vous êtes là, vous parlez de la parole de Dieu, etc., etc., yes. tout le temps, voilà la parole de Dieu, Jésus, Jésus, c'est bien, mais vous connaissez la Bible, mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez de la culture générale mm. La culture biblique, c'est très bien, mais est-ce que vous avez la culture générale J'aimerais mm. faire un petit jeu avec vous, Je vous explique comment ça a fonctionné. On appelle ce jeu, le quiz et culture générale. <rire> Un ah nom très original, oui. on a mis des heures à le chercher. Je remercie vraiment toute ma famille qui a cherché wow. ce titre avec moi. Wow. On était 8 hier soir, wow. de, de, de 6h du matin à 18h. Wow. Pendant, pendant combien d'heures du coup, avec Culture Générale 12h. 12. Mais non, mais non, ah si oui. <rire> on, a heures, on a cherché, c'était vraiment waouh. Je remercie vraiment mon oncle qui n'est pas en France, on s'est appelé toute la nuit. Wow. Je rigole, je Donc le titre c'est le quiz de Culture Générale, ok mm. Ok. Ici j'ai... Un tableau et ici j'ai un crayon mm -hmm. et à chaque fois que vous aurez un bon point je noterai, okay. à chaque fois que vous gagnez un jeu je mets une barre okay. et à la fin le let's kick je mettrai également une barre. Okay. Soyez prêts on commence maintenant mm. c'est parti pour le premier jeu let's go let's game, game. De retour sur le Let's Game Quiz de culture générale. Ah que vous êtes prêts On va commencer très rapidement. Dès que vous avez une bonne réponse, je note un point ici dans mon petit tableau. Et tout simplement, alors dès que vous avez, euh, vous voulez répondre, vous levez la main. Okay. Vous n'avez le droit qu'à une réponse par question. Donc je pose la question. Si tu as mal répondu, et eh bien ensuite, voilà. Okay. Vous y aller au hasard peut-être. Le premier qui lève la main. Je l'interroge. Okay. Okay. Yes. Okay. Première question, premier thème de question, nous allons parler de sport. Mmh. Nous allons parler de sport et la première question, cher chroniqueur, que je vais poser, question numéro 1, c'est sur le basket. Mmh. À quelle hauteur se situe le panier de basket Et je vais donner quatre réponses. Réponse A 2m95. Réponse B 3m05. Réponse C 3m15. Réponse D 3m25. Qui veut répondre Oui, Cameron. 3m15. Faux. A. A. A. A. Réponse a. B. 3,5 mètres. 5. Oui. Un point pour Oli, on a qu'à ouais aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça commence fort du côté euh, de Oli. Ouh, Cameron, on est sur une mauvaise réponse. Alors qu'on qu aime le basket. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ay Ay aïe, aïe, aïe C'est pas aïe aïe trop, aïe aïe aïe aïe aïe. Mais après, Oli fait la taille du panier, peut-être que... deuxième question, question boxe. Qui a combattu Mohamed Ali lors du combat du siècle à Kinshasa Réponse A. Henri Cooper. Réponse B, George Forman. Réponse C, Joe Frazier, Réponse D, Michael Moore. Oui, George son. Forman. George Forman, réponse comment Plus caca de Jacques. Réponse B ou George Forman Oui, B, George. Un peu Les gars, allez-y, les gars, quels sont Judo Quel est le grade le plus élevé parmi ses ceintures Attendez, attendez d'abord les questions. <rire> A Bleu, vous me répondez maintenant avec A, B ou A, bleu, B, verte, C, orange, D, jaune. Oui, Indira D. D, éliminé. <rire> B. B, éliminé. Oh. A. A. A. Point. Pour elle. <rire> La sur bleu. n'hésitez pas, à vous, dire, vous êtes également, à répondre à ces questions. Faites-vous un petit truc là, faites-vous <rire> <rire> un Oh là, là, Oli est en tête avec deux points, <rire> Steve, un point. Et je rappelle que Indira et Cameron, vous êtes toujours. Euh, nul, pas nul, mais... <rire> ouais. C'est-à-dire, voilà. Vrai. Euh, question Jeux Olympiques. Okay. Euh, où se dérouleront les Jeux Olympiques de 2022 Mais attendez d'abord les ah, trucs. Ah Réponse A à Almaty. Réponse B, Oslo. Réponse C, Pékin. Réponse D, Stockholm. Oui, Oslo. Oslo, éliminé. Ah. Tokyo. Tokyo <rire> J'ai même pas dit Tokyo. <rire> <rire> non, non, non. non. Oui. C'était quoi le B déjà Pékin. Ah euh... non, c'était Oslo. Et... Ah. <rire> a. Almaty, B, Oslo, C, Pékin, D, Stockholm. A, ah, B. B, Oslo non. non, il avait dit Oslo aussi. A. Ah. Oui B D, Stockholm, non. A. Ah. A Ah, non, non. Madame. Non, a fait droit. Oui, attends, vous l'avez tous fait, donc faut repartir sur un coup maintenant. Oui Mais c'est pas vrai. C'est laquelle <rire> C, Moi, oui, point pour Steven. <rire> point pour Steven. <rire> point, pour Steven. Hey. point pour Steven, je suis désolé. Question 5 sur le football américain. Combien de points va un touchdown Réponse A, 3 points. Réponse B, 4 points. Réponse C, 5 points. Réponse D, 6 points. Il a 20 points. C. Non. <rire> 3 fois. Du coup, Mais il faut me dire A, B. Non. D. On oh, dira le premier point. <rires> Oh là là là là là là là là là là là là là là là là. Un petit problème là, Cameron, qui est toujours à zéro point Cameron, qu'est-ce qui nous arrive sur le sport On est pourtant sportif de côté de chez Cameron, qu'est-ce qui se passe C'est pas pro, C'est pas pro. Oli qui est en tête face à Steven, 2-2, et Inira qui revient, il dira avec un point. Un deuxième thème de question maintenant sur l'histoire, géographie. Peut-être que Oli se gratte la tête, qu'est-ce qui se passe au lit non, en fait j'étais souvent absente. <rire> souvent absente, ah, souvent absente. J'étais en retard. Ah, souvent en retard. Moi histoire géographique, toi c'est comment Moi, j'étais n'étais pas là, moi. Tu n'étais pas là <rire> Tu n'étais toi Ouais, il n'y avait pas Tu pas, après il ouais, n'y avait ouais, pas. Non, j'étais pas là. Tu pas là, T'étais où <rire> J'allais jamais. Ah, ah oui. Il dirait à toi c'était comment J'étais là. Tu étais là, étais là Amen. Quelqu'un de studieux, d'excellent, euh... qui m'a dit voilà, Amen. Ouais. Cameron, tu étais là, en Histoire géographique J'étais là, mais j'étais pas là. Oh, waouh, ah. trop deep. Wow. Qu'est-ce que tu essayes de nous faire dire là, mon corps était là, mais j'écoutais pas, mon esprit était oh là, là, oh là, là. là. Oh, donc il me dira tu penses que tu vas gagner cette manche-là. Je le crois. Deuxième manche de notre quiz. Oh là là. Notre quiz d'histoire-géographie, première question. La tour Eiffel fut construite à l'occasion de Réponse A. La victoire de Napoléon sur les Russes à l'ENA en 1806. Réponse B. Mais mon frère, t'as même pas écouté toutes les questions. D'abord, si vous levez la main, vous êtes éliminé sur toute la manche. D'accord. Réponse B, l'exposition universelle de Paris en 1889. Réponse C, la fin de la Révolution française en 1795. Dites-nous. Oui, Stephen, on l'a déjà Oui. C, la fin de la Révolution française Non. B. B, l'exposition universelle de Paris en 1889, c'est la fin d'un poste directeur ouais. de ouais. Oh la bonne, bonne de oh la bonne réponse Alors, euh, réponse. Question numéro 2 Quelle est la capitale. Oh Ah Quelle est la, la capitale. Quelle est la capitale. Mais j'arrive pas à lire ce qui a été écrit. <rire> <rire> la personne qui a écrit, franchement. <rire> Il s'agit de retourner à l'école. Quelle est la capitale de. Bon, quelle est la capitale de la Suisse Allez. Réponse A, Berne. Quelle est la capitale On saute cette question, je n'arrive pas à lire ce qu'elle est. Question numéro 3. Le fleuve le plus long de France est... Allez, éliminez éliminez les deux, vous avez la main avant. Voilà, merci. Allez. Le fleuve le plus long de France est A, le Rhône. B, la Seine, c'est la Loire. Oui La Seine. Alors je Est-ce que je peux revoir les de s'il vous plaît A, le Rhône. B, la Seine, c'est la Loire. Je dirais... C tu dirais la Loire Oui. Eh bien, je dirais un point pour lui. Oui Oly, oh oh indien, oui, Alors, question numéro 3. Le, laquelle année, oh, y a, y a, de quelle année date la première déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen A. 1948, la première déclaration. A. 1948. B. 1789. C. 1848. Oui. C. C. Éliminé. Mais Je dirais un bon petit point pour Cameron. Ah Allez Cameron, on y, -y, -y, ah -y, -y, -y va. Dernière question d'Histoire Géo. Ok. L'Empire du Milieu a pour autre nom A. Enfin, c'est un autre nom de A. Le Japon. B. La Corée. C. La Chine. Oui. C. J'ai l'impression qu'elle revient en hauteur de Oli. Trois points, trois points, trois points. Ah Indira revient à 3 points. 3 points pour Indira, 3 points pour Lyon, pas et les deux en tête. Les deux en tête, les deux en tête. Donc, Steven, 2 points là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça a déclaré pourtant tout à l'heure Ça a le jouer. nom du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe Je, je, je, je, hein, je, je puis tout par celui qui me fortifie, mais. Tu peux pas l'histoire, Géo, frère Qu'est-ce qu qui se passe Dis-nous qu'est-ce qui se passe, frère bon, Je sais pas. Ok, Cameron, bon frère, 1 point, qu'est-ce qui se passe 3 points, 3 points, <coughs> 2 points, 1 point. Qu'est-ce qui se passe, Cameron Dis-nous. On ne s'attendait pas à ça, tu as pourtant dit que tu allais pulvériser ces cafards. J'ai ouais. <rire> <rire> <Je rire> trop vite, en fait. Hein, non, non, trop vite. Ah, tu es découvert... Tu... Non, c'est pas ça, c'est que... J'étais pas loin en histoire géo. Ah, ah C'est pas, pas non plus un sport alors, hein, ah, parce que bon, bon, le sport, ben. c'était pas non plus fameux. <rire> Ouais, oh là là, lit toi, en tête face à Indira, comment est-ce que tu le vis Bah, ça va pour l'instant, je démarre bien. Tu je démarres bien Ça se passe bien. Ça se passe bien, vitesse de oh. croisière. Oh. <rires> ouais On dira, toi Pépère, Pépère. Pépère, Allez-Blaise euh, Cool, <rires> <rires> Raoult, tranquillou-bilou. bilou nous allons maintenant passer. Oh ah, des questions Eh oui, oui, madame. C'est violent c'est fresh. C'est fresh, c'est fresh, c'est fresh. Hein oh. Oh. Oh. Oh. Allez, oh. Calmos. Okay. calmos. Calmos, calmos. <rire> Autre <rire> question, on va poser une question sur la télévision, hmm. sur l'histoire de la télévision. Ah, bon, est-ce est que vous avez regardé la Télé étant petit Pas trop, non oh. bah, Si, si, si Alors tu nous racontais une, une anecdote comme quoi tu regardais les Télé et tu as fait une crise épilepsie dans tes... télé. Moi, Alors, <rire> Bah du coup, moi je m'en souviens plus. D'accord. Mais euh, c'est ma mère qui m'a raconté que je regardais les Télé et après On bah, rappelle les Télé ce sont des personnes avec une tête ronde dans un, un, un, un déguisement. Ouais, ouais. C'est quoi les noms des Teletobies Gypsy, gypsy, la la... Po... Gypsy, quoi Il Pardon. a pas un truc boue Non, pas du tout. La la... Po... Ah non, c'est... Titi Winky Ah oui, gypsy Il a un nom de <rire> <rire> nom de hein. Titi Winky. Titi me c'est le plus grand douce-lui, j'ai rien de peur, par contre. Il <rire> est violet dans le lui il est vraiment bizarre le sens. <rire> non lui il était vraiment bizarre, il était grande taille, il était violet, il ressemblait un peu à toi là, avec sa tête là. City Winky, Gypsy c'était le vert, peau le rouge et lala la jaune. D'accord, okay. Oui oui oui, oui, ouais, oui. j'ai regardé. Ah. Euh, non. Et donc tu as fait une quinoise, qu qui qu'est-ce qui s'est passé ouais. Bah moi non plus hein, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'était peut-être parce que j'avais mangé quelque chose avant mmh. ou un et tu, médicament. Et tu là comme ça devant tes tobies, d'un coup t'es tombé et commencé à vivre, ouais. c'est ça es tombé sur en ah ouais. avance. tombé sur Je sais pas, 3 ans ou 4 ans peut-être. Tu vraiment une oh ouais. crise d'épilepsie. Ouais, moi, moi je me souviens. la, la, la, la, la, la mousse. mousse qui est sortie. Oh. Ah et euh, désolé. <rire> C'est pour ça que la laine n'est toujours pas fraîche. Alors, alors, alors, alors, on rigole. Vous, la télé, vous avez, bien, vous avez toujours bien aimé la télé. Yes. Aujourd'hui, vous regardez encore la télé Non, je suis pas Par rapport TV, il n'y a pas trop de télé. Yeah. Quand ouais. Mais toi, tu regardais la télé petit, tu regardais quoi petit euh, euh, Total Spice. D'accord. Quand t'es amoureux de Total Spice ou pas Non, non. toi Non, moi, j'aimais bien quand il. <rire> <C 'est rire> que la Tu regardais quoi ton petit Moi, je regarde des, des Spray Housewives. Petite <rire> T'avais quel âge bah, J'avais 10 ans. Ah oui, d'accord, c'était qui quoi. Parce qu'il y avait meurtre dans tout ça. Oui, oui, ouais. Ouais, bah, okay. Okay. Je comprends la suite. Toi, tu regardais pas Petite Je regardais beaucoup Gulli. Hein. Gulli ouais. oh, Qu'est-ce que je n'ai jamais aimé cette chaîne. Ah c'est votre génération, Gulli. Moi, je regardais Ah, le grand gars c'était trop lourd. Quoi Moi, le grand gars. ça, c'est le truc de votre génération. Moi, j'aimais juste foot de rue les Foot de rue Ah ouais, voilà. Vous connaissez GTX Si, si, si. GTX, c'était avant Disney XD. Ah. Bon, alors, euh, <rire> les questions sur la télé Écoutez, guys, euh, là, c'est le dernier thème du quiz de culture générale Autrement dit, si tu n'as pas bon là maintenant euh, Voilà, c'est un peu chaud Cameron, il s'agit de reprendre de l'avance, ouais. ok On va commencer sur une question numéro 1 Pendant combien d'années Claire Chazal a-t-elle présenté le JT sur TF1 Réponse A, 22 ans Réponse B, 24 ans Réponse C, 26 ans Réponse D, 28 ans et Réponse B. Oh, 24 ans, mais, mais elle prend la tête, elle prend la tête, elle, oh, prend, oh. Batte, elle oh. prend la tête, elle oh. prend la tête. J'ai l'impression que quand c'est Oli qui gagne, on acclame plus, il y a des supporters d'Oli, on dirait, dans le public. Elle <rire> est venue avec son fan club pour l'encourager. Il y a un fan club d'Oli, c'est ça Oui <rires> Il y a un fan club de Steven Oui <rires> Il me aura un fan club Oui Camerande, un fan club <rires> Oui <rires> <rires> <rires> non, de no, ah, la question numéro <rires> 2. En quelle année la télévision est-elle passée en couleur Alors réponse A, 1920. Réponse B, 1945. Le sort de la guerre mondiale. Réponse C, 1959. Éliminé pour cette question ouais. les deux, vous avez répondu. Oui, ah, vous avez là que là. Et réponse D, 1967. Oui. Réponse D. Wow. Mais on a quelqu'un qui gagne des points ici, hein. oh ouais, Oh, Cameron, on revient en force. On revient, bon, on revient en, en, en force, calme-toi, avec deux points. Mais euh, ça y est, on dirait quatre points, Oli, 3 points. Oh, le fameux cadeau. Hein. Mmh, on dirait que mmh, tu es plutôt. Euh, les cadeaux. Voilà. Toi, deux points, Cameron, deux points. Steven, il s'agit de se réveiller. Il s'agit de se réveiller. Question numéro 3. Quelle émission est présentée par Arthur depuis 1994 Réponse A, les enfants de la télé. Réponse B, n'oubliez pas les paroles. Réponse C, 7 à 8. Réponse D, vendredi, tout est permis. Oui, India. Réponse D. Éliminé, Oli. Réponse A. Qui les est? enfants de la télé. Les enfants de la... Oh, tu te caresses bien les tresses au passage. Oh, ouais, la Exactement la... Ouh Les filles qui prennent la tête, franchement, les filles qui prennent la tête. Oh là là là là là il y a des femmes fortes tu ici, sais, les, ah, le les hommes là c'est quoi le problème Les hommes là c'est quoi Qu'est-ce qui se passe On attend encore un peu. T'avais pas, pas le câble. <rire> contre, ah, hum pas le câble non, j'étais pas trop dans la télévision. T'es devant quoi? Oh, Foot de rue! Foot ah de rue! <rire> <Foule de riz. rire> je riz. regardais pas trop. Ah, euh, tu regardes de Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On ouais, le comme le non, ça, arrive, ça arrive, ça arrive. Oh ouais, ça pas arrive. Bien, mais bon. Hein mmh. Question numéro 4. En moyenne, combien de temps les Français passent-ils devant la télé? Ah. Réponse A. 4 heures par jour. Réponse B. 3h30? Réponse C. 2h30? Et réponse D. 6 heures Oui, Simon? 6h. Euh, <rire> par jour? Non, non, non, non. 3 Allez, éliminé. Oui, oui y Réponse A. Éliminé. Ouais. Réponse C. Éliminé. Réponse B. Est gagné. Yes, <rire> yes Je vais être très maliné. <rire> mmh. Mais, pendant que vous vous jetez comme des buffles sur les trucs, on va très bien Oli. Merci. Réponse... Oh là là, Oli, 405 points. Oh là là oh là, là, là, là. Oh là, là là là là. On a notre dernière question de cette manche et donc de ce jeu. Ouh là là là là là, il s'agit de, de gagner pour prendre confiance, ok C'est stratégique. stratégie, vous connaissez pas la réponse Attendez, ou dites au hasard, mais peut-être que c'est un malentendu, ça peut passer. Alors, question numéro 5. Quel est le plus ancien jeu télévisé quotidien Autrement dit, jeu qui passe tous les jours, n'est-ce pas mm -hmm. Réponse A, question pour un champion. Réponse B, les amours. Réponse C, motus. Réponse D, des chiffres et des lettres. Oui, Steven Question pour un champion. Faux. Les amours. Faux. Motus. Faux. Déchiffrer chiffres et des lettres Oui. <rire> Heureusement yes. que je venais juste de dire avant. Attendez <rire> des fois. <Attendez points. rire> ah, merci merci d'écouter les conseils. les ça, ça conseils, hein, ça marche. Amen. Donc, on clôture oh. ce jeu. Oh là là là là là. Oh. On clôture ce oh. jeu. On clôture ce jeu. On clôture ce jeu. On clôture ce jeu. Et je vais faire les comptes maintenant, ok Alors les comptes, c'est pas très compliqué à compter. <rire> puisque Steven n'a que 2 points. Oh, oh. Dira 4 points. Cameron 2 points. Et Oli bat tous les records avec 6 points. Wow. Oli en tête à la fin du premier jeu, comment est-ce que vous le vivez, Madame Tina bah, Mademoiselle ça, ça, ça me fait plaisir. Ça fait m'encourage. Ça vous encourage sans pour la suite Vous <rire> encourageant pour la suite. <rire> pour la suite. <rire> vous, il dira juste derrière au lit avec deux points de différence Franchement, c'est pas grave, on va, on, va, on va rattraper le retard. On va rattraper Je le rappelle retard. que les prochains jeux valeront plus de points. Oh. Oh. Il y aura tu récupères celui qui rigole, oh, celui qui fait rire, gagne 3 points. Waouh Ah wow. oui, ah, oui, oui, oui Steven, Cameron... Ça y va, là ça, Oui, ça y va Steven et Cameron, 4 points différence avec Colis, comment on le vivait cette infériorité Est-ce qu'on marche toujours par la fois, Steven On marche toujours par la fois, la fin d'une chose, on son commencement hein. <rire> Oui, Steven, Steven On sent le doute dans votre voix, monsieur Nsundu. Monsieur Ntsundo, on sent le doute dans votre voix Je l'entends Monsieur Cameron, comment, comment on vit cette défaite, pour l'instant, cette défaite à Comment est-ce qu'on la vit voilà, hein. c'est le jeu, comme on dit. C'est le jeu Ouais. Je mets du temps à, à commencer, mais je vais revenir en force. Revenir en force. Là, vous avez l'occasion de revenir très en force parce que nous allons jouer à qui d'entre nous mmh. Écoutez, c'est très très simple pour revenir en force par rapport à ça. C'est très très simple. Vous allez tous fermer les yeux et je vais dire qui d'entre nous est, admettons, le plus drôle Faut vraiment comprendre la, la, la logique du jeu. Même vous, derrière votre écran, faites-le. Même vous, le public, vous pouvez le faire. Vous allez pointer votre doigt vers, admettons, la personne la plus drôle en fermant les yeux. Si vous êtes dans le groupe de la majorité des personnes qui ont pointé le doigt vers la personne la plus drôle, <rire> ben, sa tête, elle l'a pas compris déjà, vous gagnez un point, okay, un okay. exemple. Okay. Okay. Si par exemple, je dis qui est le plus drôle, fermez les yeux, pointez tous votre doigt vers Indira. Si tu fais partie des personnes qui ont pointé le doigt vers Indira, tu gagnes un point. Si tout le monde a pointé le doigt vers Indira, mais toi oh. tu pointes le doigt vers Oli, vous avez compris ou pas, pas, pas C'est logique ou matricaine pas, matricaine. pas Mais, Mais du coup, on a le droit de se pointer Oui, bien, bien, bien, sûr. bien sûr, et tu feras alors partie de la majorité. Oh fermez ouais. les yeux, fermez les yeux. <coughs> en trois questions à qui d'entre nous, très rapide. Qui chante le mieux On pointe son doigt, on pointe son doigt, on pointe son doigt. Ouvrez les yeux avec les mains pointues. Pointez, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ça fait Oli, donc Cameron ne prend pas de point. Oli, Steven, il dira un point pour vous, mesdames et messieurs. Un point pour vous, mesdames et messieurs. On va passer à la deuxième question. Qui parle le mieux anglais Qui parle le mieux anglais Fermez les yeux. Qui parle le mieux anglais Il faut pointer. Qui parle Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. 1, 2, 3, 4. Tout le monde prend un point, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, on a 8 points. On a 8 points, on a 8 points. Qui danse le mieux Fermez les yeux. Qui danse le mieux Qui danse le mieux Qui danse le mieux Qui danse le mieux, Qui danse le mieux Pointez du doigt, pointez du doigt, pointez du doigt. Ouvrez les yeux. 1, 2, 3, Indira 100 points, oh, ça y va, ça y va, ça y mais... va, félicitations. Non, tu étais seule à croire que tu dansais la mieux. <rire> tu étais seule. Mais ils ont, ils ont pointé qui Ils ont pointé Cameron. C'est pas vrai. Non, non, la vérité, moi, je me suis pointé. Tu t'es pointé toi point? Oui, c'est vrai. Ah, bah dans ce cas-là, Oli, on efface un point. Merci pour l'honnêteté d'Oli. Ah, Merci bien. pour l'honnêteté ah, d'Oli. Merci pour l'honnêteté de tu dis C'est que moi et Cameroun... Excusez-moi, du coup, là, c'est qui parle le moins bien français Je rigole, je rigole, je rigole. Fermez les yeux, fermez les yeux. Qui est le plus stylé ou la plus stylée Pointez du doigt, pointez du doigt, pointez du doigt, pointez du doigt. Ouvrez les yeux. Oh là là. Alors là, il y a quelque chose. Il dira, pointe au lit tu prends Cameron. Oui. Steven aussi, je suis désolé, mais... Il me dira, est pointée de base, mais elle a changé. Ah, c'est Cameron qui a gagné. Mmh. C'est Cameron, c'est Cameron, c'est Cameron, cameron. Donc mmh. vous prenez un point, vous. Et la dernière question. <rire> Fermez les yeux. <rire> ah bah ben là. C'est compliqué parce qu'aucun d'entre vous, je crois. Qui fait le plus de sport Bon. <rire> Qui fait le plus de sport Pointez bien, pointez bien, qui fait le plus de sport Pointez bien, <rire> il y en a un qui ment ici. Hein. Il, y a... il y en a un qui Non, il y en a un, tu ne ment pas, tu pêches. Il y, a... il y en a un qui est en train de pêcher là maintenant. Non. Il y en a un, cher public, ah, il, a, il a renoncé au péché. Il a renoncé au péché, il y en a un qui a renoncé au péché. Ouvrez les yeux, Cameron. Ok, d'accord, très très bien, vous gagnez tous en Simon, point. Steven, c'était pointé, lui. Merci Steven. Ah si t'as su que non non non non, c'est pas c'est pas intéressant le. Oh, une dernière, une petite dernière ou pas yes. Une petite dernière yes. Ok bon là je pense que. Ah non quoique Fermez les yeux, qui fait le mieux à manger Qui fait le mieux à manger Qui fait le mieux à manger Il faut se choisir. Ok, tenez bien, tenez bien, tenez bien. Non. Il y en a qui aiment encore les mensonges. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Mais frère, tu sais très bien qu'Oli a fait une école de cuisine de pâtisserie. Ah tu tu me diras, on a les manger de la elle fait même pas des pâtes, mon frère. C'est vrai. Parce que je me suis souvenu quand on a mangé les bololo là. Les bololo. Oui, mais ah, les bololo. <rire> bon, là, là. Mais c'est Tu ne je... pas très bien, non Si. Monsieur. Je... <rire> <rire> il me dira du coup, là, on va te faire. Oh, ok. On va, on va, répéter. Mentir est un péché. Tu cuisines bien, il hein, Ça va. D'accord. Mentir, du coup, ça. Tu cuisines bien, il Non. Ah. Oui, oui, oui. Alors, alors, je rigole, je rigole, non mais les bobolos, oui, bon. bon. Mais j'étais pas là du coup. Mais oui, non mais non, mais, <rire> mais qu'est-ce qu'ils raconte les mais... <rire> Bref, oh, bref, bref, bref, bref. <rire> si vous dites, mais je comprends pas leurs histoires, leurs anecdotes, euh, moi non plus, je comprends pas les <rire> Steven est du genre à dire, ah oui, je m'en souviens, alors qu'il était pas là. <rire> voilà. Donc vous gagnez tous un point, sauf Steven. Voilà. Yes. Ouh là là à la fin de C'est qui d'entre nous, on va compter les points. Steven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Oh. On est sur 7 points pour Steven, oh. c'est pas mal. Cameron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Toujours une égalité entre La les deux garçons. Cameron, il est content. faut gagner, frère. frère. frère. Il dira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oh Il dira les garçons qui sont revenus. Et au lit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh j'ai l'impression que je devrais prendre une deuxième ardoise pour Oli, excusez-moi. Mais... Aïe aïe aïe aïe aïe, vous avez vu que c'est. Aïe aïe aïe aïe aïe. Oli, non, non, il n'y a que 3 points de différence et vous, vous avez 4 points de différence avec elle. Ok, alors, on va passer à un autre game. Oh oh oh. L'autre jeu, c'est. C'est tombé. L'autre jeu, c'est. Vrai ou faux Oh Vous avez juste ici. Des ardoises, bon, bah, je vous laisse les prendre, hein. chacun, ses... Merci. chacun son dos. Euh, les ardoises, et il y a des crayons à prendre. Et vous allez mettre d'un côté d'une ardoise un mm -hmm. grand V. Bah, prenez les ardoises. Euh, ah oui, ouais. bon, je vous donne la mienne. Euh, vous allez mettre d'un côté V, et de l'autre... Comme ça, il y a V là. Et de l'autre F. Bon, Cameron, tiens, euh, celle où il y a les, les points, c'est F. Ok, C'est faux. Et là, c'est V. Okay. Merci. Et vous allez répondre à ces questions-là Ah oh, mais j'ai devoir compter un point Non my god, Cameron euh, Cameron, euh, ah, bah, il nous manque un truc bah, Fresh c'est vrai et l'autre côté c'est faux Voilà, très bien, très bien, génial Qu'il est, est trop intelligent, j'espère je, qu'il va gagner, qu va gagner. Non, Alors je vais poser les questions Très simplement, non, voilà, mettez vrai, vrai, faux, vous avez compris Si tu veux intégrer quoi, montre, montre. <rire> D'accord, et l'autre côté Mais un F mon frère, ok Premier vrai ou faux L'éléphant a une excellente mémoire, vrai ou faux c'est quoi ça C'est vrai. Ah rouge c'est vrai et oui. l'autre c'est faux. Ouais. Vrai, vrai, vrai. Je, je tu dis vrai ou faux Vrai <rire> Très bien, un point pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Le béret d'origine basque. Allez on y va, vrai ou faux Allez on y va. Euh, quoi Vrai ou faux Le béret d'origine basque. Faux, vrai. vrai, vrai, vrai. Tous faux sauf Cameron, Cameron, le retour. Le retour de l'homme, le retour. C'était faux. C'était faux. Le passage au feu orange est autorisé. Je, je, je, je, je oh faut t'autoriser. Vrai, vrai. Tu peux changer <rires> Ah euh, Non, c'est bon. Faux Bien sûr que oui, que c'est faux. On n'a pas le droit, c'est fait pour ralentir. <rires> tu es la seule ici. Attends, t'as le permis, toi, non Ah Bah oui, bah du ah coup, t'as oui. oui. Mais toi, t'as le permis, non Oui, c'est vrai. On a conduit ensemble, il y a qu'est-ce qui se passe Oui, c'est vrai. Tu veux tuer des gens, c'est ça <rires> Hein <rires> <Criminal> <rires> Et voilà, Oli et Cameron qui n'ont pas de points. Voilà. voilà. Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Vas-y, essayez, essayez pour voir. Ah, tchou! <rire> Stephen, montre-nous, vas-y. Ah, tchou! Non, non, non, personne n'est ah, perdu comme ça. Ok, vas-y, t'as le Vas-y, on Je prie que tu perdes. Indira? Vas-y, ah, Stephen. Tchou! Vas ah, tchou ok, qui dit vrai? Il est impossible mieux les yeux ouverts, vrai ou faux? Vrai, vrai, faux, vrai? Mais bien sûr que oui que c'est vrai, on ne peut pas éternuer les yeux. Ouvert Allez le monsieur ne prend pas de points, mais oui <rire> Allez monsieur, eh ben donc bien joué. Oli, bien joué Cameron, bien joué. Il dira autre question. Le musée le plus. Ah Le muscle le plus puissant du corps humain est la langue. Vrai Vrai Vrai? Vrai? vrai. Bien sûr que non C'est mar... le. Mais non, mais vous aussi. Hein Quel est votre argument? Ce que Jacques dit, c'est ça ah, la vie et la mort sont tout port de la langue. Oh, ça, oui mais non non non, le plus puissant, t'imagines bien, compare ton biceps, la langue t'as déjà portée, mais t'as déjà porté tes courses avec tes talons Non, non. <rire> tu veux le Non, T'as mal à la langue <rire> Mais oui, bien sûr que non. Qui a répondu faux Personne. Personne. T'es sûr que toi t'as pas répondu faux Je voulais voir si tu trichais. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les chats voient dans le noir. Vrai ou faux Vrai, vrai, vrai, vrai. Eh bien bien sûr que non, que c'est faux. Alors. Non, ils ne voient pas, bon, il y a... moi je crois aussi qu'ils voient dans le noir, mais là il y a marqué faux, bon je ne sais pas. Ils le le boeuf, ça veut dire qu'ils voient dans le noir. Ils sont Mitaki. Ils sont quoi ça... Nictalope, ça veut dire ils voient dans le noir. Bah moi je pense aussi, je vous compte le point, Non, ah, c'est compte... vrai, vrai c'est vrai, vrai, je connais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai, je vous compte le point, je vous compte le point. Pour moi ils voient dans le noir, c'est <rire> la voilà, personne qui a fait les questions, euh, voilà. Euh, le boeuf et le mal de la vache, c'est vrai c'est un terme scientifique qu'on utilise, c'est vrai, j'ai vu ça dernière. Le bœuf est le mal de la vache. Vrai, faux. Allez, on y va. Faux, vrai, vrai, vrai. Mais bien sûr que oui, que c'est faux. Il y a qui dira ici qui a. Mais attendez, bien joué, dira. La tomate est un fruit. La tomate est un fruit. Oui. Bien joué, même si ça se mange en salade. <rire> Mettez ça avec un petit huile. <rire> Une salade exquise. Hein. Les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. On met tout le monde à un point, mais, mais ils sont trop interrompaces. On clôture donc ce jeu. Alors le compte des points. 8, 9, 10, 11, 12. Steven, on revient à 12 points. On revient à 12 points. 15 points, mademoiselle Mouela. 15 points, mademoiselle Mouzera. 16 points au lit. Il n'y a plus qu'un point de différence. Oh là là. Et Cameron. 13 points, Cameron. Yeah. Je rappelle, Oli numéro avec 16 points, Indira 2e avec 15 points, Cameron 3 avec 13 oui. points, et Steven pas 4 dernier avec 10 points. Nous allons maintenant passer à. Oh là là L'écriture Nous allons maintenant passer à autre chose. Tu peux me rendre la petite fiche Merci Cameron Merci Cameron Alors, nous avons un tuerie Tu perds. Je vous laisse sortir vos téléphones si vous en avez, je vous laisse sortir vos armes euh, si vous en avez. Et. Euh, je vais vous demander tout simplement, chacun votre tour, c'est très simple. Celui qui fait rire, les autres, gagne deux points par rire. Ok. C'est-à-dire que là, tout peut se jouer et tout peut changer. Deux points par rire. Expliquez ce que c'est un rire. Vous allez mettre de l'eau dans votre bouche. Oh non oh, Attendez, oh, non. Vous Expliquez comment Ah. Il faudrait que j'ai un verre pour ne pas... Euh, oui, non. On ne peut pas boire dans le verre de l'autre, mesure sanitaire. Non, il a fallu que j'ai un verre, c'est pas grave. Vous allez prendre un peu d'eau de dans votre bouche et si vous faites un... Ou s'il un bruit qui sort de vous, ou un. Ça, c'est un rire. Ou un. Ou un... Ah, C'est un rire. Par exemple, vas-y, tu peux m'y un rire. Mais non, non. tu vas... m'y un rire, on le dira. non, mais c'est pas possible. Vas-y, toi. Voilà, ça, c'est un rire. Dès lors qu'il y a un bruit, oh. c'est un rire. Ok. okay Dès lors qu'il y a un bruit. Ok. Vous allez prendre. Vous voulez vous le prendre un peu d'eau dans votre bouche ou pas Ouais, c'est marrant. Mais est-ce que, est que... Est que ça fait rire plus facilement ou pas ça Oui. Non. Ah, non c est, c est, c est. Si, si, si. Si Alors, c est, c est. Euh, qui veut commencer la première blague C'est au nombre de rires que vous aurez deux points à chaque fois. Qui veut commencer la première blague On vous, vous laisse. Bah, moi. Toi Ok. Ça. Mettez tous un peu d'eau dans votre bouche, s'il vous plaît. Remplissez-vous pas non plus tout, parce que voilà, il faut... Vas-y, un peu. Vas-y, mettez. Allez, on y va. Okay. Vous gardez, vous avalez pas. Steven ne boit pas, mais il vient de boire. <rire> gardez. Gardez. Oli, vous la regardez tous dans les yeux, s'il vous plaît. Celui qui quitte les yeux perd et donc prend, donne deux points, au lit. Oh, Oli, est-ce que tu peux commencer ta blague Tu ris, perds, c'est maintenant. Ok, ça marche. Je vous la regarder, vas-y. Que faisaient les dinosaures quand ils n'arrivaient pas à se décider Tirage au sort <rire> <rire> Tirage au sort Tirannosaure Et il y a qui sort, là tu as le droit de continuer un peu, vas-y on te bah... laisse 10 secondes. Ouais, tu fais. Ouais, voilà, vous avez compris les 10 tu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux. Après. Tu peux, vas-y, tu peux, je peux savoir. Peut-être. Bon bah. Peut-être tu as encore 5 secondes, allez. On fait rire. Tyrano... Tyrannosaure, tirage au sort. T'as capté <rire> Il a avalé ah Il a avalé, non, non, non, il a avalé Il a avalé, mais tout fait Bah, oui bah oui, bah oui. oui bah oui, parce que t'avais pas libéré. 52 points pour mon retard. 52 points. Ça compte de points, ça compte de points, c est, c est, je suis. Ah oui, ça compte de points, points. <rire> points, ça compte de points, ça compte de points, si vous voulez avaler, voilà. Très bien, Cameron, tu veux faire ta blague maintenant Ouais. Ok, prenez tous de l'eau un peu plus, s'il vous plaît, parce qu'il me dira, je veux, tu n'as rien pris. Prenez un peu plus, s'il vous plaît. Prenez un peu plus, prenez, prenez, prenez, prenez. Ayez les joues gonflées. Prenez, prenez, prenez, prenez. prenez. Voilà, gardez. Steven, arrête de boire. Cameron, vas-y, fais-leur la blague, vous devez la regarder dans les yeux. Et tu es après, 10 secondes après ta blague, peux faire un accent drôle ou un geste, je ne sais pas. Ou boum, okay. un bruit. Vas-y. <rire> si on me regarde dans les yeux, si on me regarde. Notre blague, ça non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ok. C'est pas drôle, mais qu'est-ce qu'un nain qui n'est pas intelligent Un imbécile. Ah ah <rire> <rire> <rire> T'as le droit de continuer, tu as le droit de continuer, tu as le droit de continuer. Oh là là, tu vas le droit de continuer sur Indira. Coucou, ça va <rire> Tu as le droit de continuer sur tu Indira Ok. J'aurais attaqué Indira à ta place. Non mais c'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on vous donne deux points pour la gênance mmh. non, non, non, non Bon pouvait au on au couvent, désolé Cameron. Ah c'est une occasion Cameron, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas, pas, pas, pas, pas drôle. Drôle, hein. hmm? On n'est pas toujours drôle. On n'est pas toujours drôle, mais il y a un let's kick après. Tu pourras, c'est 5 points le let's kick. Hein. Oh là ça va. Ah oui, là ça va, ça va, ah, là, ça va euh, Je pense que peut-être sans eau c'est mieux, je rigolerai plus facilement. <rire> Paradoxalement je pense. Euh, tu peux avaler l'eau. Oui, envie de faire, de faire, de faire. <rire> Question Allez, Indira, tu fais ta blague Ok. Donc vous devez tous la regarder dans les yeux. Dans les yeux. La bien fermée. Dans les yeux, yeux c'est là mon frère. Vas-y Indira. Ok. Tu auras de faire ce que tu veux. C'est deux steaks. Bon, c'est trois steaks, du coup. <rire> trois steaks dans la forêt. Et il euh, y en a un qui, qui part. Et du coup les deux autres, ben, je cherche parce que c'est leur pote. Et ils cherchent leur ami steak. Ah non, du coup. Il y en a deux qui... qui... <rire> Excusez-moi. Oui. En fait, il y a, y a deux Steaks qui veulent, qui veulent faire une blague à leur autre ami Steak et du coup, ils vont se cacher dans la forêt. Et du coup, la Steak, le pauvre, bah, il les cherche, vous voyez. Et euh, du coup, bah, quand la Steak trouve ses deux autres amis steak, il leur dit « Mais vous étiez où Qu'est-ce que vous faisiez ?» Et là, l'ami Steak, là, les deux amis lui disent « On s'était caché <rire> !» On s'était caché! Tu vas oh, continuer, tu vas continuer. On s'était caché! Parce que c'est des steaks, du coup, cachés! Oh là là, lui, c'est bon, oh, tu pas continuer! Tu vas continuer! Il s'était caché, du coup. Tu peux faire un accent, tu veux quoi, je ne sais pas. Il s'était caché! Il s'était caché dans la forêt, tu sais. Il caché dans la forêt. <rire> Franchement je donne deux points, j'ai envie de donner un point bonus pour le public parce que yeah vraiment vous Allez désolé, on donne trois points, franchement ça Cameron, tu vas perdre mais au moins tu rigoles bien Je rigole, oh là là Quelle blague pourrie mais oh là là, je m'y attendais pas Oh là là, je peur, en plus genre il y avait une pastèque quoi, comme ça Oh là là là, la seigneur, ok, Steven vas-y tu vas clôturer Steven, regardez le tout s'il vous plaît, là Là, on est ah sur un non. potentiel de gag. Steven, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Vas-y, Steven. Regardez-les tous dans les yeux, s'il vous Vas-y, Steven. faire ouais. ouais. enfin, du coup Je t'en veux l'autre, ça Et je me disais... Tu... <rire> Regardez-le On lit, tu rebaisses les yeux encore, tu fais... J'ai <rire> déçu. <rire> Désolé. En fait, un jour, c'est <rire> déçu. <rire> <rire> Non, les yeux. Et si je suis tombé dans du cac. Deux ah, il dit deux oh, là, fois. Deux fois. Oh là là là. attaque, C'est quoi attaque, les... attaque C'est Allez quoi, c'est pas sympa. <rires> <rires> <rires> Oh purée. <rire> <rire> Un dernier, dernier bruit pour Oli pour la faire 2 points, 2 points. Il donne un point bonus du public, non? Oui. 5 points. Oh là là, Steven, on passe à 5 points, points. Oh là là là là là il m'a fait rire. Je vais compter les points maintenant. Steven, on est à 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points. Indiana, on est à 15, 16, 17, 18. 18 points. Au lit on est à 18 points également. Wow Et Cameron, 13 points. Et Cameron, 13 points. Et Cameron 13 points. <rire> Est-ce que vous voulez qu'on pas juste une dernière blague Qui veut On laisse, vas-y, un dernier tour rapidement. 5 secondes pour faire quelqu'un. Cameron. Non là, j'ai pas d'inspiration. Oh frère, tu peux. Oh essaye frère. Je suis gênant, c'est pas drôle. Essaye, c'est pas grave, essaye frère, 13 points, tu peux remonter. Ok. Pour bon, le vote du public. Allez, on y va. J'en ai pas. Bah réfléchis, vas-y, me dire à toi. Un point, un point en plus à gratter. Ah, un point en plus Allez, on y va. Un, Ça deux, trois. pas. Euh... OK, parle entre vous, le premier qui rigole, okay. qui fait l'autre. Ouais. Ah, c'est qui, c'est... C'est quoi le pays le plus cool du monde Le Yémen. C'était <rires> drôle. Le Yémen. Bah, du coup, on peut parler entre vous, faire rire. <rires> <rires> J'ai arrêté de péter là un peu. Là. <rire> oui, allez, deux points pour Steven, on y va. Ah, ah non. Ça va Ça va et toi D'accord, alors 19 points pour Steven. Non, non. On va mettre 18 parce que voilà, un petit raid Indira, c'est pas non plus deux points. Et on passe maintenant. Sur la dernière partie, je rappelle les points, je rappelle les scores. On a un trio de tête. Steven 18 points, il dira 18 points, oli 18 points. Et 3 yes. Qui gagnera à la fin? Tout est encore joué parce qu'il y a un let's kick à 5 points. On passe maintenant au Let's Kick. Hey guys, de retour pour notre petit next game. Je vous rappelle les points. Steven est à 18 points. Il dira 18 points, Oli 18 points. Nous mmh. allons passer maintenant au let's kick où ils vont rapper, freestyle -les. Mmh. Euh, Et nous allons voir euh, qui va faire le meilleur freestyle. Ce sera sur le, le, le public au maître, les acclamations du public. Et celui qui gagne prendra 5 points directement. Mmh. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est la maison qui offre. Est-ce qu'on peut lancer la régie, cette petite instrumentale Est-ce qu'on peut la lancer mmh. Et euh, qui veut commencer Peut-être que le premier peut être peut avoir un bonus, un point. Cameron Allez. On donne déjà un bonus à Cameron pour le courage. Il passe à 14 points. 14 points. Est-ce que la régie, est-ce qu'on peut lancer la petite instrumentale Et Cameron va ouvrir le bal. Il n'y a pas de honte. On sait que vous êtes pas rappeur. Ouais. D'accord Une instrumentale qu'on connaît à fresh Ok Cameron. Vous êtes prêts On est prêts. Prêt Triple 7. Oh. Jésus revient, c'est pas des l'hiverne On mort le Christ par la Sainte scène. Je me visualise en train de prêcher sur scène Il faut que je bats la parole pour une vie saine La vie chrétienne, c'est être ultra-moderne Sa gloire est plus lumineuse qu'une lumière Autrefois, j'étais le mouton du diable Mais aujourd'hui, je suis le berger des brebis En moi, réside le Saint-Esprit Les exploits en sonnant seront donc complits J'y follow le Christ et ça, c'est pour la vie Yes Je vise la qualité avant la quantité Jules, c'est le chemin de la vérité. Avec lui, tu prospères pour l'éternité. Ya, ya, ya. Oh Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Avant de t'es mouton du diable, aujourd'hui, je suis berger des brebis. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, je ah, donne ah, un autre point comme ça, c'est pour moi. Allez, j'ai beaucoup aimé. Simone ou Oli, vas-y, on y va. Conduit par l'esprit. Mmh. Mmh. Excuse-moi, ça c'est notre émission, <rire> c'est le numéro 2. Et c'est moi. Eh boulop, up. est up, up. parce qu'on peut repartir à zéro là s'il te plaît. On peut repartir à zéro, ça s'enchaîne en tout cas Cameron. Oh non entendu, on va voter à la fin. Oli, vas-y. Oh Oli, ensuite Steven, ensuite Indira, on y va. Ou oh, Indira aussi est violente. Hein. Mmh. Tout ce jour-là, donnez-vous au maximum, Il a pas de honte. Okay. On sait que vous êtes pas rappeur, vous êtes des chroniqueurs. Oh. Oh. Mmh. Tu me donnes un point, allez, c'est pour moi. <rire> OK, Oli. OK. Un. Oh. Un. Oh pas de risque possible. assurément je sers le dieu de l'impossible, les montagnes maison sont comme des sauterelles, pauvres d'elles, ma nature est divine et immortelle. L'amour qui m'anime est vraiment sans limite, par lui je suis allée au-delà de mes limites. Cet amour a une profondeur, une hauteur, une largeur et une longueur, pas besoin de Rolex pour savoir que l'heure est au réveil, je ne gagne pas des âmes, je ne trouve pas le sommeil, je ne mange pas sa parole, je serai spirituellement Mexique, je veux être rempli de lui pour faire des nations des disciples. Oh, oh voilà. Ah oui, c'est même plus la bouffe là. Ok, vas-y, okay, vas-y. Hey, hey, hey, hey, hey. J'improvise pour la gloire du Christ. ouais. J'improvise pour la gloire du Christ. Aujourd'hui, c'est le freestyle fresh et c'est moi qui vais le gagner. Avec Jésus, j'ai la victoire. Ouais, voilà, la victoire assurée. C'est pour ça que je vais chanter. Montre-moi comment et Montre-moi comment les monte moi comment, -moi comment les, -moi comment les, -moi comment les, -moi comment les Fais ton meilleur pas. Montre-moi comment t'es les Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Du diable je n'ai plus peur Et on est plus que vainqueur J'ai ouais. dit montre-moi comment t'es zélé hey. monte Montre-moi comment t'es ailé hey. Montre-moi comment t'es J'ai hey. dit montre-moi comment t'es Pas hey, ça uh. Ouh. Ouh. Ouais. de le voir donc on a entendu Oli on a entendu Cameron, on a entendu Indira. Et le problème, c'est qu'on vient de se rendre compte de quelque chose. Peut-être que personne n'en s'est rendu compte. Oh. Écoutez, cher public, il y a une triche. Oh. Il y a une escroquerie. Oh. Il y a un défaut de production. Oh. Il y a une fourberie. <rire> il y a un calembour aujourd'hui. <rire> Nous avons sur le plateau ici le duel des chroniqueurs un tricheur ou une tricheuse. Oh. Oh. Excusez-moi je ne supporte pas la triche, on sait qui est le père de la triche, oh. Oh, oh, oh, oh. il y a quelqu'un ici sur le plateau cher public qui n'a pas râpé un texte qui venait d'elle mais un texte qui venait de t Jean King oh. Oh. Les instructions étaient bien celles-ci, vous devez oh. préparer votre texte ou improviser oh. Tu toi vu ton texte, c'est pas Tijon King ça c'est ça c'est Tijon parois en tout ça c'est méchant mais méchant méchant paroi, ça c'est pas Tijon King. Il me dira toi, c'était de l'impro, on l'a entendu, on connaît ton fameux. Montre moi comment t'es zélé Cameron, un titre qui venait de toi Yes. Ta propre production Yes. Mais Oli Tina. excuse mes jambes comme celle-ci comme ça. D'où venait ce que tu as rappé je me suis euh, fortement inspiré. Non, fortement inspiré de copier. J'ai plagié. Oh. Tu copies Tijon King alors que tu lui arrives, copier. Oh. Oh. Hey. <rire> Elle a triché, triche, triche, triche. Oli, désolé, je j'aurais voter pour toi, mais tu as triché. Nous ne pouvons plus, Oli. Oli tu étais pris en flagrant délit, Il y en a Tu es allé pour gagner le duel des chroniqueurs, le merveilleux cadeau. Et tu redescends. Et tu Ça redescends. Alors dans ce cas-là, vous allez voter pour qui vous voulez, mais Oli ne sera pas dans le vote. Mais tu peux voter. Ah. Les derniers seront les Mais premiers. Premiers. peut-être que tu viendras au duel des chroniqueurs numéro 2 pour retenter une chance. Tu veux ou pas Les premiers seront les oui, derniers. J'accepte. J'accepte oui. Les premiers seront les derniers. Amen. Oui. Mais toi tu resteras le dernier. <rire> Alors, alors, alors, cher public, pour qui est-ce que vous votez Et vous dites-nous d'ailleurs, envoyez-nous euh, un message sur Instagram. Pour qui est-ce que vous auriez voté Alors, on va faire l'applaudimètre. Qui vote pour Steven Faut applaudir. Qui vote pour Steven tu peux, tu peux applaudir pour toi. Hein. Qui vote pour Steven C'est D'accord, d'accord. C'est juste que tu as ramené un ami, c'est ça, dans le public. Qui vote pour Cameron Ok. Qui vote pour Indira Moella ouais ouais <rire> Qui vote pour Indira ouais mmh, excusez moi Excusez-moi, Cameron c'est plus non Oui Le problème, c'est que Cameron, s'il prend ces points là, il passe à 18 points. Comme Indira, nous allons terminer ce duel sur un Pierre-Feuille-Ciseaux. Chroniqueur, Cameron, Chroniqueur, Indira, avancez-vous. Main derrière le dos s'il vous plaît. Ça va se jouer en une manche. Le puits n'existe pas. Pierre Feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, oh, oh. Cameroun a gagné oh oh On a notre grand gagnant. On va On a notre grand gagnant gagn... gagn... gagn... gagn... gagn... des chroniqueurs, Cameroun Cameroun. Comment est-ce que tu lui vis ah, Je, bah, c... je l'avais dit en fait. Tu l'avais dit Il a dit qu'il allait pulvériser tous les oh, cartes, il a perdu, au vrai ou faux. Il a perdu au quiz. Il a perdu au qui d'entre nous. Il a perdu au tuer et tu perds. Mais il gagne au final. Wow. Oh. Nous avons le plateau un homme de foi, chaque chroniqueur. Cameron, oh. oh. tu es donc le premier gagnant du premier duel des chroniqueurs de Fresh. Wow. Et, et voilà un petit mot pour euh, tes adversaires. J'aurais jamais réussi sans le père. Hein. C'est lui. Wow. Qui... Oh. Oh. Oh. Oh. C est, du coup, c'est un petit mot pour les adversaires. Oh. Ouais. Vous <rire> êtes nuls. Ouais. Oh, oh, oh, oh. Je rigole, vraiment, ah, félicitations à félicitations, tous, félicitations, on a tous wow. j'ai beaucoup aimé le freestyle d'Injira. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé celui de T. Jean King aussi, Merci. Oui. parce que tu nous fais découvrir certains yes. artistes, c'est vraiment génial de ta Allez. part, Allez. et voilà, et Steven, ton freestyle, ta prédication était vraiment édifiante, <rires> euh, vraiment édifiante, j'ai revu du, du, du 10-19, en tout cas, mm -hmm. c'est le premier euh, duel des chroniqueurs, on en fera une partie de. vous voulez une partie de le public yeah. une partie de... On enfin, une partie 2, le Instagram de Fresh, ça fait juste maintenant, et dans la partie 2, on remettra le cadeau, le cadeau au fameux gagnant, Cameron Cameroun, qui Allez. recevra son cadeau, et Oli sera réinvité peut-être pour retenter sa chance, parce que si elle n'aura pas triché, elle aura pu gagner malheureusement, mmh. comme quoi les derniers seront les... premiers, Mais pas pour Steven qui reste dernier du jeu, alors <rire> voilà, Steven 18 points, il dira 18 points, Oli 18 points, et Cameron, on est sur un 19 points. On est sur une victoire écrasante. L'ensemble de Fresh s'affiche, que Dieu vous bénisse et stay... Fresh Bye bye